Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Question sans détour. Il bouge les lignes en ce moment, comprenez les lignes mobiles. La concurrence fait rage sur les offres forfaitaires en ce moment. Après Free, c'est Red Caraïbe, la marque de SFR Caraïbe qui débarque aux Antilles Guyane et singulièrement chez nous en Guadeloupe. Pour en parler ce soir, nous recevons Frédéric Ayotte. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chagnon et, Vous... et bonsoir à vos téléspectateurs. Vous êtes le directeur général, on le précise, hein, de SFR Caraïbe qui arrive donc en Guadeloupe avec cette nouvelle offre mobile euh, 12 euros on va le dire 150 giga opté d'internet quelles sont les caractéristiques de cette offre alors bah écoutez vous venez d'en donner deux mais c'est pas la seule c'est d'abord une offre qui est entièrement digitale, donc c'est une offre à laquelle on souscrit uniquement par internet euh, le tout ce qui est contact avec l'assistance se fait également par internet alors vous l'avez dit les attributs principaux de l'offre c'est 150 Go d'internet c'est l'offre la plus abondante du marché, un prix de 12,99 euros, avec des appels et des SMS illimités, et puis 30 gigas d'Internet en roaming, Europe, et puis c'est une offre sans engagement. Oui, sans engagement, ça veut dire que tout ce qui concerne la portabilité, tout ce qui concerne euh, bien, le changement de service, c'est compris Ah, Bien sûr, vous pouvez bien entendu, quand vous souscrivez à Red Caraïbe, euh, garder votre numéro avec le système de portabilité. Euh, la, la, la, la résiliation de votre ancien opérateur se fait automatiquement, vous n'avez rien à faire. Et c'est une offre sans engagement, c'est-à-dire que si ça ne vous convient pas et que vous souhaitez oui. changer à nouveau ce que je pense que vous ne ferez pas parce que vous serez très satisfait de nos services, euh, vous pouvez résilier à tout moment. Alors, vous avez mis les moyens, on va, on va revenir hein, sur les investissements, ouais. on imagine, hein, du groupe pour euh, proposer ce type d'offre. Mais à quel public ça va s'adresser On a l'impression que c'est plutôt un produit, plutôt jeune. Hein. Nos jeunes sont très consommateurs euh, de données Internet. Alors, vous avez raison. Bien entendu, euh, le cœur de cible, ce sont les jeunes, parce que c'est une offre, comme je l'ai dit, euh, digitale. C'est-à-dire qu'il faut être à l'aise euh, il faut plutôt être à l'aise avec les outils euh, numériques euh, les jeunes ils cherchent quoi ils cherchent euh, un bon prix mais surtout, ils cherchent de la qualité au meilleur prix. Hein, les jeunes sont très utilisateurs, ils ont besoin d'une bonne qualité et donc euh, cette offre, bien sûr, s'adresse aux jeunes, notre communication s'adresse aux jeunes, oui. mais euh, je ne dirais pas que, euh, bien entendu, que l'offre est ouverte à tout le monde. Hein. Oui, parce bien, que évidemment, il n'y a, a pas de limite d'âge. Euh, ça pose une question de pouvoir d'achat également euh, avec une offre pareille. Absolument, oui. absolument. Et ce que nous offrons aujourd'hui avec cette offre, c'est la qualité au meilleur prix. Justement, la qualité, comment elle est garantie sur ce type d'offres, alors parce que c'est très alléchant au niveau tarifaire, alléchant également en termes de consommation internet, mais comment eh bien, pouvoir utiliser son internet partout sur le territoire Est-ce que c'est garanti Alors justement, ce qui est très important de savoir, c'est que cette offre de Red Caraïbe, c'est une offre d'SFR Caraïbes sur le réseau d'SFR Caraïbes, qui est un des meilleurs réseaux 4G aujourd'hui. C'est un réseau sur lequel nous avons énormément investi. Pour vous donner un ordre d'idée, depuis 2015, SFR Caraïbes a fait 400 millions d'euros d'investissement. Nous avons poussé la 4G à son maximum avec la 4G Max. Notre réseau est un réseau... 4G de très haute performance. En hein. attendant la 5G en attendant, Il est déjà prêt pour la oui. 5G. Hein. On oui. attend évidemment les, les fréquences et tout pour pouvoir euh, euh, avancer. Mais euh, c'est un réseau de très grande qualité et j'insiste là-dessus parce que nous avons mis du temps à bâtir cette offre. Nous avons d'abord voulu préparer notre réseau et je vous dis, c'est 400 millions d'euros d'investissement d'SFR Caraïbes depuis 2015. Nous allons faire dans les 18 prochains mois 100 millions d'euros d'investissement supplémentaire. C'est donc nous misons sur la qualité une offre d'une telle abondance. Si vous n'avez pas un réseau de qualité en face, ça ne va pas fonctionner. Et pour, pour que le téléspectateur puisse vraiment comprendre, quand vous parlez d'investissement, ouais. c'est sur notamment des antennes relais pour que la couverture soit, soit optimale Absolument. Alors Nous avons sur la, sur la Guadeloupe une, une couverture de 99% de la population en 4G. C'est bien sûr de l'investissement dans les antennes, mais pas que ça et c'est très important de le dire c'est pas que les antennes, on a également des centaines de kilomètres de fibres optiques qui nous permettent de relier les relais à nos centraux de façon à ce que il n'y ait pas de, de, que, que le trafic des abonnés puisse être correctement euh, tra, transmis. Par ailleurs, nous sommes sur une île. C'est donc il faut des grosses capacités de câbles sous marins euh, vers les États Unis, oui. vers l'Europe, oui. pour pouvoir acheminer le trafic des abonnés et, et les connecter aux, aux artères d'internet. Tout ça c'est beaucoup d'investissement euh, et donc euh, c'est aussi de la communication, etc. Donc c'est voilà. Tout ça pour vous dire que l'offre de Red Caraïbes, c'est vraiment un, un prix exceptionnel. Un volume exceptionnel, mais on ne transige pas sur la qualité, oui. c'est la qualité au meilleur prix. C'est l'argument principal que vous avancez aujourd'hui, euh, et on, on vous laissez entendre qu'entre guillemets, les utilisateurs seront les seuls sur leur réseau, il ne sera pas partagé. Oui, oui, oui, euh. alors tout à fait, alors en fait, euh, ben, on va parler clairement, on a un concurrent qui s'est installé euh, la semaine dernière, qui s'appelle Free, euh, qui, euh, euh, qui d'ailleurs, je le précise, a une licence 4G depuis 2016, hein, dans laquelle, en contrepartie de cette licence, s'était engagé à déployer son propre réseau dans les deux ans, c'est-à-dire il y a quatre ans. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont donc pas tenu leurs engagements. Et puis, euh, M. Niel arrive euh, la semaine dernière, euh, euh, nous, nous indiquant qu'il a investi 35 millions d'euros. En vérité, euh, il a... A passé un accord avec Digicel pour utiliser les antennes de Digicel. Dans la société commune, il a mis 35 millions d'euros pour avoir le droit d'utiliser ces antennes, mais ce réseau, aujourd'hui, en fait, il a trois opérateurs dessus Digicel, Wheezy et Free. Oui. Voilà. Je suis chez nous, il n'y a que nos abonnés sur notre site. Oui, C'est l'un de, de vos arguments, on le, on le comprend bien. Mm -hmm. Mais en dehors de, de la qualité, il y a la question du timing. puisque on, on dit, se disait il y a quelques années qu'il n'y avait pas de place aux Antilles, Guyane, pour tous les opérateurs. Finalement, on voit que la concurrence fait de plus en plus rage. Oui, oui, mais bien sûr, la, la concurrence, évidemment, est en train de fortement s'animer. Euh, la concurrence, c'est bien. Hein. Euh, on n'en dit ce qu'on vient pas. Euh, je, moi, je dis simplement qu'il faut dire la vérité aux gens. C'est-à-dire qu'il faut dire ce qu'on leur vend. Et donc, quand on met les moyens pour avoir de la qualité, on le dit. Voilà. Mais j'aimerais que tout le monde dise la vérité aux gens. D'accord Alors, l'actualité, elle est bien évidemment autour de ce lancement de Red Caraïbe. C'est son nom. On rappelle que c'est une marque d'SFR sur le réseau. Mais SFR Caraïbe, c'est une entreprise... D'où le nom Caraïbes qui veut s'ancrer de plus en plus localement sur d'autres secteurs comme la fibre optique aujourd'hui. Alors c'est pas une société qui veut s'ancrer, oui. c'est une société qui est profondément ancrée euh, ici, hein, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Hein. Euh, la société est née euh, aux Antilles, Guyane, euh, elle a toujours fonctionné ici. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que nous avons 330 collaborateurs hein, sur la zone, nous sommes en autonomie, nous faisons... Tout, euh, tous les métiers d'opérateurs de télécom, nous les faisons ici, avec nos équipes d'ici. Alors bien sûr, nous avons le support d'un groupe important qui est le groupe Altis SFR, mais nous avons notre propre ingénieur ici, nos, les déploiements sont faits par nos ingénieurs et nos techniciens ici, notre marketing est fait ici, nous avons nos boutiques avec nos propres salariés dedans. C'est profondément une entreprise oui. euh, euh, antio-guyanaise. Et, et c'est pour cela que vous arrivez sur des offres qui répondent véritablement aux besoins des Antio-Guyanais. Quand je parle de ces offres spécifiques, ça prend en compte la, les zones blanches qui existent malheureusement encore sur le territoire, euh, euh, cette topographie assez particulière de nos îles Oui, oui, mais ce, cette... Euh... Cet ancrage très profond dans, sur la zone, nous prétendons bien connaître notre marché. Quand je vous ai dit que nous avons pris notre temps pour lancer cette offre digitale, parce que nous savions que, ce qu que, que contrairement à ce qu'on qu a l'air de penser, sur nos territoires, les gens sont très exigeants sur la qualité. Et c'est tellement vrai que ça nous a tellement poussé à, à améliorer la qualité de nos réseaux qu'il faut savoir que la qualité du réseau 4G sur, sur la zone n'a rien à envier aux, aux, aux, aux, à beaucoup de régions de métropole. On est même ouais. meilleur et c'est la RCEP qui le dit. Et donc, il y a une exigence de qualité très forte ici, et il ne faut pas l'oublier. Et c'est cette connaissance du marché qui nous a fait... Euh, vraiment euh, mettre l'accent là-dessus. Mmh, très bien. Et les investissements, on l'a entendu, euh, ne vont pas s'arrêter là. Non. Euh, la question également, pour revenir sur l'offre Red, pour ces échanges qu'il y a souvent, notamment on parle de, de nos jeunes, entre la métropole et euh, la Guadeloupe, est-ce que le forfait, par exemple, contracté ici, euh, est utilisable en, en métropole Parce que vous parlez de 30 gigaoctets, oui. par exemple, de roaming. Mais est-ce que oui. c'est suffisant quand on vit... Plus souvent à Paris que à qu euh, Guadeloupe Alors, clairement, ouais. ce, ce forfait ne s'adresse pas à des gens qui vivent en métropole. Donc, il s'adresse à des gens vivant aux Antilles-Guyanes. Néanmoins, euh, quand vous vous déplacez en, en métropole, mais pas seulement, dans toute l'Europe, vous avez quand même 30 gigas oui. de forfait. 30 gigas, c'est un volume important, hein, pour, pour, oui. pour une, pour, je dirais, pour une, une activité de roaming, pas pour, euh, pas pour vivre tous les jours euh, là-bas. Là Donc, clairement, c'est un forfait qui s'adresse aux antilles Guyana, il ne s'adresse pas aux gens qui sont en métropole. Dans l'actualité à venir de SFR Caraïbes, quelles sont les, les priorités dans les 18, 20 mois à venir Alors, écoutez, euh, les, on va dire c'est la 5G bien entendu oui. euh, et puis la fibre optique, le FTTH qui sont nos deux, deux gros pôles d'activité euh, avec bien sûr le lancement de RAID et, et oui, la Sur la fibre optique euh, SFR, le réseau est déjà présent sur certaines communes oui. l'idée c'est d'être présent sur l'ensemble du territoire comment oui. ça va se passer alors, sans oublier les îles du sud bien Oui, sûr. alors en fait, en fait euh, le, le, le projet euh, du FTTH hein, de la fibre oui. optique qui est un projet national hein, euh, euh, c'est un projet qui a été euh, bâti de telle façon qu'il y ait une répartition en fait du territoire. Donc, en fait, le territoire de la Guadeloupe et des îles euh, est, est, est scindé en plusieurs zones euh, et sur lesquelles interviennent des opérateurs privés et euh, des, des initiatives publiques de la région Guadeloupe. Donc, euh, nous, euh, SFR Caraïbes, nous, nous intervenons sur certaines zones en opérateur privé, c'est-à-dire nous déployons sur nos fonds propres. Euh, nous avons nos collègues de Orange qui déploient sur certaines autres zones. Et vous avez la, la région Guadeloupe avec sa DSP qui fait le, le reste. Bon, ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est qu'à euh, la fin. Pour les utilisateurs, ça sera totalement neutre. C'est-à-dire oui, qu'on qu pourra choisir l'opérateur que l'on voilà, C'est-à-dire oui. qu'en fait, dans la loi euh, du, du, qui, qui, qui s'impose à nous euh, pour, en opérateur d'infrastructures qui déployons de la fibre, nous avons l'obligation d'ouvrir notre réseau aux autres opérateurs oui. commerciaux. Donc ça veut dire que même si c'est SFR Caraïbes qui déploie sur une zone, euh, n'importe quel autre opérateur pourra commercialiser des offres dessus. Oui. Et inversement. Voilà, et donc ça veut dire qu'un Guadeloupéen qui va dans une boutique de n'importe quel opérateur va souscrire à l'offre de cet opérateur, peu lui importe qui a déployé le réseau, le réseau derrière, sur, sur ça sera neutre pour lui. Absolument, voilà. Absolument. On, a, on a un petit peu débordé. Et, et, et, oui, donc, et donc à la fin, 100% des logements de la Guadeloupe seront raccordés. On a un petit peu débordé sur le sujet parce que SFR Caraïbes, vous l'avez dit, s'installe dans tous les métiers de la télécommunication ici en Guadeloupe et c'est normal pour revenir sur RED et pour terminer, vous avez parlé d'une offre digitale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont intéressés par ce type de forfait, ce ne sera pas forcément en boutique. On peut le faire avec son téléphone, Alors, ou via Internet, tout simplement. Absolument. C'est par Internet, donc soit par, sur un ordinateur, un navigateur, soit par le mobile, redcaraïbe.fr. Et donc, vous avez accès au système d'abonnement de, de, de, en ligne. C'est très rapide, c'est très simple, ça va très vite et on reçoit sa carte SIM chez soi par la poste. Eh bien voilà, chers téléspectateurs, vous avez le choix et vous avez l'occasion d'aller vérifier tout cela sur Internet. On remercie notre invité ce soir, on rappelle, Frédéric Ayotte, le directeur général de SFR Caraïbes. Merci. Merci, M. Chang. Bonne soirée avec la suite de nos programmes.